Salut à tous, c'est Kino et aujourd'hui en attendant le 3 et les infos sur Halo Infinite, je viens vous parler des Halo Awards. La préparation à la grande cérémonie pour récompenser les créateurs francophones continue. Il y a déjà plus de 274 votes cumulés sur les 12 catégories proposées. Chaque vote est important, la 13 e catégorie récompensera le créateur qui aura obtenu le plus de votes, toutes catégories confondues. Il sera le meilleur créateur de l'année 2020 et c'est donc vous qui décidez le destin des créateurs francophones est entre vos mains. Si vous ne l'avez pas encore fait et que vous désirez poser votre pierre à l'édifice, c'est très simple. Un lien vous attend en description pour retrouver les formulaires de vote. Aucunement besoin d'être inscrit sur Allo.fr pour voter, visionner les créations et indiquer votre préférence selon la catégorie indiquée. Vous avez jusqu'au dimanche 20 juin 23h59 pour voter et élire le meilleur créateur francophone. Rapidement après cette date, nous reviendrons vers vous pour vous parler de la grande cérémonie semblable à celle des Oscars ou des Césars en live sur Twitch. On espère de tout cœur vous y voir pour partager une nouvelle soirée fun tous ensemble et célébrer l'été avant Halo Infinite. Bien entendu, si vous êtes créateur, n'hésitez pas à poster vos créations dans l'espace création de Halo.fr. Votre participation aux Halo Awards sera automatiquement prise en compte pour l'année prochaine. Il y a des catégories pour tous les créateurs et toutes les créations, des plus novices aux plus expérimentés. Nous attendons avec impatience de voir de quoi la communauté francophone est capable en 2021. Lors de la cérémonie des Awards, vous vous en doutez, on aura de nombreuses surprises pour vous. Mais ce n'est pas fini Amis créateurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos trailers de machinima, de montage ou même votre création complète pour être diffusée en exclusivité lors de la cérémonie des Awards. Pour toute question ou modalité, vous pouvez directement me trouver sur Discord au nom HFR Kino. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra avec le plus grand des plaisirs. On se retrouve très vite et vous connaissez bien sûr les mots de la fin. Vive à l'eau Vive à l'eau